Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. L'acte 2 du script de la série Lost Squad a été publié mardi, continuant la mise à nu du processus de création de la série. Cette semaine, le message Banu a enfin été traduit et son contenu a été publié. Ce message est une forme de manifeste expliquant les techniques commerciales des Banu pour entretenir leur amitié avec les humains. Le point que l'on puisse dire, c'est que leur vision du monde est particulière. Jeudi, le service technologie et armement de l'Empire a fait une présentation de son nouveau système de ciblage qui entrera très prochainement en fonctionnement. Ce nouveau système devrait accroître de manière considérable la précision de votre armement et remettre les tourelles sur le devant de la scène. Les ingénieurs, quant à eux, s'inquiètent des changements que cela apportera au software des ordinateurs de bord. En effet, la puissance de calcul nécessaire à cette nouvelle fonctionnalité obligera les pilotes à choisir entre vitesse, manœuvre ou précision. Les pilotes souhaitant engager un combat devront donc bien faire attention à ne pas aller trop vite. Suite à de nombreux problèmes dans le trafic aérien, de nouvelles législations vont entrer en vigueur. Cela concerne la mise en place d'une interface d'atterrissage dans les grandes villes et de l'ajout d'un avertissement si vous bloquez une surface d'atterrissage, aboutissant à une amende dans le cas où vous resteriez malgré tout sur place. En prévision de l'ajout des modules de cargo dans les stations en fin d'année, une modification de la législation pour les transporteurs routiers va être mise en place permettant le cumul de plusieurs commandes pour les transporteurs ayant la capacité de les honorer. C'est enfin officiel. Les revendeurs de pièces détachées auront bien la possibilité de fournir un service de personnalisation de la coque des véhicules. L'offre sera toutefois très limitée dans un premier temps. Pour faire la promotion de la mise sur le marché de ces nouvelles armes, Lightning Bolt a décidé d'offrir son sniper et son arme de poing à tous les abonnés du programme RSI. Suite à l'hécatombe dans les rangs des milices plus connues sous le nom de CDF, que l'on peut résumer à des citoyens avec des fourches, le gouvernement a décidé d'offrir une formation de base au secourisme. La première étape consistera à pouvoir traîner un coéquipier à couvert pour qu'il cesse de se prendre des projectiles. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles.